Avaler ou ne pas avaler telle est la question, du moins la question dont on parle aujourd'hui. Pour être très honnête, je ne pensais pas que ça allait être une vidéo que j'allais faire sur le fait d'avaler pendant une fellation. Mais récemment, je vous ai demandé sur Instagram quels étaient les sujets que vous aviez envie que je traite. Et ça a été une des demandes de parler de la pression autour de ça, de ce qu'il faut avaler, est ce qu'il ne faut pas avaler, comment est-ce qu'on fait et la question m'a interpellée, parce que je pense que si on se pose la question, c'est qu quelque chose à creuser un peu plus loin en dessous, à se dire « mais en fait, pourquoi est-ce que c'est même une question ?» Parce qu'en soi, ça devrait pas être une question « on avale si on a envie, on n'a pas envie d'avaler, on n'avale pas. » Simple. Ça pourrait être le premier niveau de réponse, hyper simple, sauf que ça suffit pas. Parce que si on se pose la question « est-ce que je dois avaler ?» Qu'est-ce qui va se passer si j'avale pas Pour moi, ça dit qu'on est dans une dynamique de domination, qu'il y a un jeu de pouvoir, qu'il y a une dynamique dans laquelle on ne se sent pas pleinement libre de faire exactement ce qui est juste pour nous, à l'instant, dans ce moment présent. Pas parce qu'il euh, y a une formule, une technique ou une, une attente de nous ou que si jamais on ne le fait pas, l'autre va être frustré ou déçu ou... Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il le serait C'est-à-dire qu'il y a aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire pour ton partenaire si tu n'avales pas son sperme Est-ce que ça veut dire... Parce que pour certains hommes, ils vont très très vite dans leur tête. Ça va dire, oulala là là, elle m'aime pas, oulala là ça ne lui plaît pas, mon corps ne lui plaît pas, ma semence ne lui plaît pas, ça la dégoûte, elle ne m'aime plus... Enfin bref, ça peut partir très vite, très fort pour euh, pas beaucoup en fait. Mais il y a plein de choses qui sont emmêlées autour de cette idée-là. Et donc la première question que j'aurais envie de poser, c'est pourquoi avaler, pourquoi ne pas avaler C'est vraiment ça, si on se pose la question, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas C'est d'identifier les pressions, d'identifier les dynamiques de rapport de force et d'identifier quel est le désir, quel est mon désir dans cet instant présent. Et je pense que si quelqu'un est dans une relation avec un partenaire qui ne peut pas accepter bah, que la personne n'ait pas envie d'avaler à l'instant, qu'elle ait envie de recracher dans sa main, de laisser couler, de ne pas faire jouir à l'intérieur de sa bouche, c'est peut-être que... y a quelque chose à travailler dans la relation, peut-être qu'il y a quelque chose pour cette personne à voir pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi d'accepter ça Et si cette personne n'est pas capable de se remettre en question, de venir faire ce travail intérieur, de regarder ce que ça leur apporte, pourquoi c'est important. Euh, de toute manière, c'est pas ok de mettre une pression sur l'autre, d'essayer d'insister pour un geste qui n'est pas désiré. Donc pour répondre à cette question, il bah, n'y a pas vraiment de réponse. Faites ce que vous voulez, faites ce qui est juste pour vous. Mais si jamais vous ressentez cette petite voix, d'une petite pression, je pense que ça parle de quelque chose de beaucoup plus profond sur lequel on a besoin de se pencher dans la relation pour être dans une relation d'égal à égal, équitable, où c'est sain pour tout le monde et où on se sent libre et épanoui. Voilà, c'était mon petit mot sur la question. Euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne à me suivre j'ai aussi un ebook qui est gratuit qui s'appelle un nouveau regard sur votre vie sexuelle vous pouvez le trouver le lien juste en dessous ou dans ma bio et je vous rejoins très vite pour de prochaines vidéos